Le gâteau mabré si vous avez grandi avec le gâteau mabré comme moi alors euh, parfois vous avez envie de manger du gâteau mabré qui est cette combinaison de euh, gâteau blanc et chocolat donc euh, nous allons faire la version keto et je m'inspire du site de low carb spark je vais diviser sa recette en deux parce que je ne voudrais pas que ce soit beaucoup. Dans cette maison, je suis pratiquement la seule qui mange keto. Les autres ne veulent pas tellement manger keto. Pour cette recette, nous allons utiliser deux œufs, une boîte de farine d'amande, un huitième de boîte de farine de coco, un huitième de tasse, c'est tout petit, c'est environ ça. Donc, un huitième de tasse. Nous allons utiliser euh, un quart et demi-quart de... Donc c'est presque une cu petite cuillère, mais en fait c'est trois, trois quarts de, de cuillère de euh, levure. Ensuite nous allons avoir euh, un huitième de crème à fouetter. Erythritol. L'érythritol, on va utiliser 3 euh, quarts de demi-tasse. Donc euh, j'utilise ça et je mesure 3. Le beurre, c'est 2 cuillères de beurre. On va euh, chauffer, on va un peu euh, ramollir. Euh, L'extrait de vanille, c'est une petite cuillère qu'on va utiliser. Euh, nous allons aussi utiliser un huitième de pépites de chocolat moi j'ai ici des pépites de chocolat noir. et pour le chocolat la partie chocolat nous allons utiliser une cuillère de la farine de coco non sucré, et encore la crème fouettée un huitième. pour commencer on va, on va mélanger les ingrédients secs la farine d'amande la farine de coco l'érythritol et du coran la levure. Pour enlever les grumeaux, on mélange bien. On met à côté. Et dans cet autre bol, on va taper les oeufs. J'ai ici deux œufs et deux œufs. On va mesurer la, la crème à fouetter. On a le beurre fondu ici, pas bouillant. Mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients mouillés. Aura ici un petit gâteau parce que je ne veux pas que ça soit beaucoup. Donc, je vais utiliser le même bol parce que ici je vais mettre un tiers de ce, de ce mélange et mélanger le un tiers avec du chocolat. Alors je vais mettre un tiers ici, donc là, et ici je vais mettre dans du chocolat. Donc ici je mets une cuillère de chocolat de crème à fouetter. Je vais mélanger ici la pâte. Me semble un peu parce que la recette originale c'est 5 œufs, mais moi j'ai divisé en deux. Mais c'est 5 œufs moyens. Moi j'ai utilisé les gros œufs. Donc ici je vais juste ajouter un petit peu de blanc. d'œuf Pour que la pâte ne soit pas trop sèche, mais pas trop liquide non plus. Et ça je fais avec mes yeux. <rire> qui arrive quand on modifie un petit peu la recette donc là je vais utiliser ce petit moule euh, tout, tout petit moule c'est le plus petit que j'ai ici mais si j'avais un autre encore plus petit j'allais l'utiliser mais bon je vais utiliser celui-ci donc je vais mettre euh, d'abord le blanc en bas je pense que je vais utiliser je vais faire juste deux étages là enfin Just one layer On peut aussi euh, faire euh, des effets comme ça à l'intérieur, mais bon, j'ai déjà fait les états. Au-dessus, on va mettre les pépites de chocolat, non sucrées. Voilà, on va mettre au four, pendant un four à 350 degrés pendant 40 minutes environ, on va, on va surveiller Autour de 30, 40, on va commencer à regarder. Voilà le produit final. Je viens de sortir du four. Donc, le euh, chocolat est encore euh, très chaud, fondant au-dessus. Donc, on va laisser euh, reposer. On va laisser se refroidir et on va découper et on va déguster. Yami. Alors là, quand nous avons terminé, c'est refroidi. On va découper. On va découper. Voilà. Donc ici, je vais couper en... Je pense euh, environ 8. Normalement, le gâteau, avec les, les mesures normales du gâteau, c'était euh, 14 parts. Donc, comme j'ai fait moitié, ça devrait être 7. Mais je vais couper en 8 parts. Donc... C'est encore légèrement chaud. Donc, voilà. Et je vais faire un petit test de goût. Cette partie-ci. Mmh. Vraiment, vraiment bon. C'est vraiment comme le gâteau bré. <rire> bon cette combinaison de chocolat et pâte blanche super bon donc voilà ça vous donne des idées pour euh, ce gâteau mabré si vous voulez pas un gros gros gâteau si vous n'êtes pas nombreux à faire keto chez vous vous pouvez donc faire cette version-ci j'espère que ça vous donne des petites idées et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à bientôt Bye-bye.